En 2019, le Collège Pierre-Emmanuel est devenu collège pilote la main à la patte, ce qui lui permet de faire partie d'un réseau où les professeurs travaillent en équipe pour mettre en place des activités scientifiques interdisciplinaires, en partenariat privilégié avec des chercheurs et des laboratoires du territoire. On voit par exemple ici un travail de mesure commencé en mathématiques qui s'est prolongé avec des constructions de graphiques sur ordinateur avec des liens avec le programme d'histoire avant de se poursuivre avec des recherches en SVT, permettant de mettre en place des protocoles scientifiques différents pour chacun des groupes d'élèves. Ces projets visent à développer chez les élèves des compétences du type coopération, curiosité, raisonnement, imagination, créativité, Discernement, tout en les aidant à acquérir des connaissances solides. Ici, les élèves ont aussi dû faire appel à leurs compétences en technologie, avant de revenir faire le lien avec ce qui avait initialement été travaillé en mathématiques. En fin d'année, une visite à la station expérimentale de Montardon, a permis de donner une toute autre dimension aux expérimentations faites par les élèves sur les germinations des graines au collège. D'autres projets sont mis en place avec les 4e, 3e, en particulier pour les élèves choisissant le parcours pratique scientifique.